Ils sont très sympas les optimistes. Et ils s'en d'être pas. Dites-moi un peu, comment avez-vous connu cette soirée Par euh, la newsletter. Par la newsletter de la ligne. Très bien. Ok, vous êtes à des rangs de la ligne Oui. C'est une bonne idée. Voilà. voilà. Bonsoir, euh, Madame. Bonsoir, bonsoir Madame. Bonsoir Monsieur. Comment avez-vous entendu parler de la soirée Votre prénom d'abord Sophie. Sophie. Enchantée. Enchantée. Enchantée. Un réseau interne. Un réseau interne. Un réseau interne. Vous avez des yeux particuliers. Particuliers. N'est-ce pas Oui. J'ai surtout en retard. Alors, dès l'entrée, on fait travailler les optimistes. Qu'est-ce que vous faites de beau Je voudrais tout savoir. Qu'est-ce que vous faites de beau D'accord, on ne regarde pas. C'est parfait. Une digne représentante de l'optimisme. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Juliana ben, Ça va bien. Ça va bien Tu es contente d'être là oui. Alors ça va, c'est cool, on est content de t'accueillir. Voilà. Belle Bleu. Wow. Mais pourquoi faire Mais pourquoi faire, pour faire. Contente d'être ici. Contente d'être ici avec ce, cette petite pointe d'Axang. Ça commence bien, ça, non, ça vous des curiosités Alors là, nous en sommes déjà, nous avons déjà ouais, dit que ça voilà, que ça écumé ça le, le quatrième, quatrième cocktail. Euh, C'est bien. bien. Vous avez droit à temps temps Bon, Un commentaire oui, bah, Comment ça se présente C'est super sympa. On, on est en train de discuter avec Valérie, qui est une femme. Enfin, mais, bah, mais Valérie, elle est formidable. Elle est et formidable. formidable, Et super moment, on est en train de parler. Bon, je vais voilà vous présenter un petit jeune qui démarre André Dan. Alors André, ah, un commentaire. L'optimisme dès qu'on arrive. Merci. Et à chaque seconde de notre vie, ça ce marche. C'est cool. Merci. Ça travaille c'est énorme. Vous pouvez m'aider à y aller. C'est des femmes, euh, quoi. C'est des femmes. C'est du chant. Alors, je répète. Donc, euh, ça travaille. Attention, a... ça, est, ça, euh, ça bosse. Je sais pas si vous avez ça coproduit l'intelligence collective. Est-ce que vous êtes content d'être là des optimistes à Paris, on va faire deux, deux trois photos et après on passera à la deuxième partie de soirée. Mais j'ai absolument pas entendu si vous étiez content d'être là. Oui vous êtes content d'être là oui Super, merci